Bonjour Mesdames, je suis Sandrine de Prune et aujourd'hui avec ces temps très difficiles et complètement exceptionnels, je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner des conseils pour pouvoir prendre soin de vos ongles vous-même à la maison. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez eu la, la chance, vos ongles ont juste été faits chez votre, votre styliste et ils sont parfaits. Donc c'est super, génial, mais pour euh, d'autres personnes, euh, vous aviez aussi un rendez-vous chez votre styliste et malheureusement il a été annulé. Donc vous vous retrouvez à la maison avec euh, vos ongles, avec une repousse de peut-être 3 ou 4 euh, semaines et il est temps de faire quelque chose euh, à vos ongles. Alors sachez que quand vous les faites vos ongles euh, chez la styliste, la styliste va, donne une forme qui est euh, parfaite, elle fait une structure à votre ongle et mais cette structure n'est pas non seulement jolie, cette structure donne en fait toute la sécurité concernant la solidité de votre ongle et aussi l'adhérence des produits sur votre ongle. Quand votre ongle pousse, cette structure ne va plus se retrouver à l'endroit auquel elle devait être et donc petit à petit euh, il va y avoir nettement moins de solidité pour vos ongles et il peut y avoir un risque de casse ou de décollement et ça on voudrait l'éviter absolument donc il va être temps de raccourcir vos ongles. Alors pour les dames qui euh, ont une repousse de 3 à 4 semaines vous allez raccourcir vos ongles euh, de la même longueur de la repousse que vous voyez 3, 4 mm peut-être 5 mm ça dépend des ongles certains poussent plus vite pour d'autres, si vous êtes dans le cas où vos ongles, euh, vous êtes déjà avec une repousse euh, passée 4 semaines, vous êtes à 5, 6 semaines, 7, 8 peut-être, euh, là, il va être très important de raccourcir vos ongles dans l'entièreté pour éviter tout, euh, tout dégât, que ce soit euh, la casse, mais aussi des dégâts au niveau de votre, euh, votre ongle naturel. Donc, raccourcissez vos ongles. Euh, de préférence, et je vous le conseille vivement, Utilisez une lime pour ce faire, n'utilisez pas de pince. Si vous utilisez une pince, euh, ça va causer plein de problèmes parce que ça va faire craquer votre gel, ça va causer des fissures, des décollements et un tas de soucis qu'on euh, voudrait absolument vous éviter maintenant. Donc n'utilisez pas de pince, utilisez une lime. Euh, une lime de grain doux, Donc, le grain vous pouvez le sentir avec vos doigts quand vous frottez sur la lime. Euh, ici, c'est un grain 180, donc évitez les grains trop euh, rugueux. Alors, avant de commencer, bien sûr, pensons à l'hygiène. Ici, je l'ai déjà fait, pour moi, lavez vos mains avec un savon pour les mains avant de commencer. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez, euh, sachez-vous, euh, désinfectant pour euh, les mains. Vous utilisez le désinfectant sur vos mains, le spray de chaque côté. Frottez bien le désinfectant sur vos mains, entre les doigts. N'oubliez pas les ongles, les pouces et vous le laissez sécher. À partir de là, vos mains sont prêtes. Concernant la lime, même chose, si vous avez le désinfectant, vous utilisez le désinfectant sur les deux côtés de votre lime et vous allez la sécher avec un Kleenex. Votre matériel est prêt et on va commencer. et Je vais vous montrer ça sur mes ongles. Ok, mesdames, vous avez deux mains à faire. Moi, je suis droitière, mais je vais travailler avec ma main gauche parce que c'est la main la plus difficile. Euh, et vous allez aussi devoir le faire, vous allez devoir travailler sur, euh, sur les deux mains. Donc, commencez toujours par euh, la plus difficile. Tout d'abord, euh, ce qui est important, c'est d'avoir les ongles euh, bien face à vous pour que vous puissiez euh, limer convenablement. Pour ça, vous allez tourner votre main vers le haut, plier vos doigts et de cette manière-là, vous allez voir vos ongles comme euh, la styliste euh, les verrait. Donc, ce sera plus facile pour vous pour, euh, pour travailler. Euh, Limer les ongles, donc on va faire ça en deux étapes. La première étape, ça va être de raccourcir les ongles. Pour ça, on va tenir la lime droite contre l'ongle. Et de cette manière-là, on va pouvoir raccourcir euh, un bon bout de l'ongle. Seconde étape, ça va être de passer la lime en dessous de l'ongle. On la passe en dessous de l'ongle pour lui donner la forme. Donc je vais démarrer. Première étape, je vais raccourcir au maximum ce que j'ai besoin, bien sûr. Ici, ne faites pas du tout attention à la forme de votre ongle. Ce n'est pas un souci, la forme, on va la, la faire après. Ce qui est important, ça va être de rester euh, droit euh, parallèle à votre, à votre cuticule. Là, donc ici ça me fait une forme carrée. Euh, maintenant je vais donner la forme à mon ongle. Alors pour ceci, donc je vais passer la lime en dessous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de devoir manipuler la lime pour votre main, vous pouvez, comme ici par exemple, juste la permuter en dessous de l'ongle et limer les deux côtés d'un coup. Ça va vous faire un carré arrondi. Vous voulez quelque chose d'un peu plus rond, vous insistez un tout petit peu plus sur les côtés. Et faites autant de mouvements à gauche qu'à droite. Et vous avez une forme ronde. Et vous pouvez très bien vous arrêter là avec une forme un peu plus ronde. Maintenant, moi, je préfère avoir euh, mes ongles qui sont un petit peu plus euh, ovales. Donc, je vais soutenir ici donc, mon petit doigt avec le, le pouce. Euh, très important pour les formes plus ovales, vérifiez bien que vous passez bien la lime en dessous de l'ongle. Ne limez pas comme ceci sur les côtés contre l'ongle parce qu'à ce moment-là, vous pouvez euh, risquer de faire certains dégâts. Donc je vais la passer ici en dessous et je vais plus insister sur chaque côté. Essayez de limer aussi bien à gauche qu'à droite de l'ongle. et restez en dessous de l'ongle. Vérifiez bien encore les côtés. Une fois que vous êtes contente avec la forme de votre ongle, vous pouvez vous arrêter. Euh, si vous avez une petite brosse pour enlever la poussière, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de petite brosse pour enlever la poussière, voilà, on l'enlève très rapidement euh, comme, euh, comme ceci. Donc, votre ongle est raccourci, il est limé euh, dans la forme que vous aimez. Maintenant, on va profiter de cette période pour pouvoir vraiment euh, donner un maximum de vitamines à l'ongle et à, à la cuticule et faire un bon euh, traitement euh, de nutrition. Si vous avez un renforceur pour ongles naturels, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur toute la surface, vous appliquez ça comme, euh, comme un vernis. Si vous avez un sérum, vous pouvez euh, l'utiliser. Euh, Placez-le uniquement sur la partie de l'ongle naturel, le sérum va euh, pénétrer dans l'ongle naturel, il est plein de kératine et donc ça va renforcer notre ongle. Comme vous voyez, il pénètre très rapidement et voilà, mon ongle profite du soin. Euh, ce que vous pouvez aussi faire pour euh, nourrir la cuticule, soit vous avez euh, un, stift pour, euh, un stift pour cuticule. Un pour cuticule, c'est euh, très pratique à utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser comme ceci, le contour de votre cuticule. C'est très pratique si, par exemple, vous, avez, euh, vous venez de mettre un, un vernis couleur. Et ça vous permettra d'éviter de toucher le vernis et d'hydrater la cuticule. Euh, ceci, on laisse pénétrer dans l'ongle. Si vous avez euh, une huile pour cuticule, moi j'ai celle-ci. Si vous avez une huile pour cuticule, vous allez placer l'huile pour cuticule sur le pourtour cuticule. Et ici, vous allez devoir faire un petit massage de votre cuticule pour faire pénétrer l'huile. Et ceci, que ce soit euh, sérum pour ongles ou euh, traitement cuticule, vous pouvez faire ça tous les jours. Profitez vraiment de cette période pour euh, nourrir un maximum vos, vos ongles et votre cuticule. Alors, comme c'est une période où, bien sûr, on va désinfecter les mains plus que la normale, on va les laver plus que la normale, aussi, vous pouvez utiliser une crème pour les mains. Et donc, tous les jours, utilisez votre crème aussi pour pouvoir hydrater la peau de vos mains qui va maintenant subir quand même pas mal euh, de sécheresse avec toutes ces euh, désinfections qu'on on va faire. Profitez de ce moment de euh, massage à soi-même. Voilà, ça c'est pour le soin de vos ongles et de vos mains. Euh, maintenant, si cette partie euh, de euh, pousse, repousse de vos ongles vous dérange, la coloration vous dérange avec euh, l'ongle, vous pouvez aussi appliquer un vernis à ongles par-dessus. Alors, c'est très simple. Donc, maintenant, si je veux le faire ici, après euh, le soin, je vais utiliser du dissolvant et je vais enlever euh, les résidus gras parce que donc la crème et l'huile et cuticule peuvent laisser des résidus gras sur euh, les ongles. donc Je l'enlève, ce résidu, avec le coton et du dissolvant. Et là, mes ongles sont prêts pour recevoir euh, le vernis. Si vous placez du vernis, pensez à mettre d'abord une base, puis vous mettez la couleur, vous prenez peut-être une couleur foncée. En fonction de la, la couleur que vous avez sur vos ongles, avec une, une couleur foncée, vous êtes sûr que vous allez euh, couvrir d'office la différence couleur. Et vous terminez avec euh, un finish. Donc ça, c'est si la repousse couleur vous dérange vraiment. Vous pouvez à ce moment-là faire une application euh, de vernis sur vos ongles. Donc, pour raccourcir les ongles, vous avez besoin d'une lime douce, Nourrir votre ongle, pensez à mettre un sérum ou si vous avez un vernis à durcisseur. Une huile pour cuticule pour soigner vos cuticules et bien sûr la crème pour les mains. Et le vernis c'est si vous n'aimez pas votre repousse sur les ongles. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès avec vos ongles. Euh, J'espère que vous pourrez très bientôt retourner chez votre styliste qui sera très heureuse de vous appliquer des nouvelles couleurs très tendances, du nouveau nail art. Mais pour l'instant, profitez aussi de ce temps en famille et euh, restez à la maison. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.